Souvent, lorsque les enfants commencent à lire seuls, en autonomie, on a tendance à les éloigner des livres d'images. Je pense que c'est une erreur car on les prive d'un compagnonnage, pour eux, anciens, fréquentation dans le plaisir et la joie des images, mais aussi dans la compréhension. Et cette sélection, elle est intéressante parce qu'elle fait la part belle à l'image, mais pas d'un point de vue uniquement récréatif ou de pure convenance. Euh, on a vraiment des albums qui vont donner à l'image une part de la compréhension, comme dans ce très bel album « Le gâteau de lune » où euh, des moments de forte intensité dramatique vont être euh, mis en scène de manière très sobre du côté du texte, mais euh, vont laisser l'émotion euh, s'épanouir sur euh, les illustrations. On a aussi euh, du côté de ce qu'on appelle les premières lectures, c'est-à-dire des petits textes illustrés euh, faits pour vraiment euh, s'adapter euh, aux lecteurs euh, débutants. Euh, par exemple celui-ci, « Cher Bertille », un roman épistolaire qui les images, va donner au lecteur beaucoup d'informations sur la vie de chacun, chacune des figures qui sont mises en scène. Et puis Marc Boutavant, que les enfants connaissent pour Mouk, pour Chien pourri, avec une histoire là très astucieuse qui met en coprésence finalement les proies et prédateurs mais avec un humour absolument délicieux. Et puis, nouveau tome de la série de Thor, de Thomas Lavachery, qui est un véritable récit d'aventure. On a l'impression de, de sortir de ce texte en ayant lu un ample roman. Quelque chose qui est très, très poignant de retrouver ici, c'est le premier, euh, les, les premiers albums de Tommy Ungerer qu'il a fait en arrivant à New York. et euh, Ces albums, dit-il, lui ont sauvé la vie parce que ce sont ses premiers contrats euh, et qui lui ont permis de se soigner et de commencer euh, cette carrière. Euh, c'est un dessin très gracile, beaucoup d'aventures, quelque chose qui est entre euh, la fascination et la satire pour la société américaine qu'il découvre. Côté album, euh, on a un conte euh, Traditionnelle mais très ancrée dans le quotidien, euh, dans le quotidien d'enfants euh, qui vivent à Taïwan. Mais il y a une portée universelle dans le, le jeu, dans les implications sur la relation aux autres, sur les relations, euh, sur la, la, le positionnement hors norme de certains enfants et qui euh, peut euh, susciter de la violence. Et puis euh, je voulais terminer avec Lutin Veil, euh, qui porte de magnifiques illustrations de Kitty Crotter sur un, un texte de la grande Astrid Lindgren, et qui euh, nous plonge dans une ambiance hivernale. On a aussi un confort, un réconfort dans ces, dans ces espaces clos, euh, chauffés, et euh, dans cette parole qui est portée, qui est une parole de bienveillance et d'espoir. On a donc une sélection forte, faite de narrations puissantes, qui sont à même, à mon sens, d'accompagner l'enfant dans sa découverte du monde.